alors oui j'ai compris voilà ça c'est fait alors merci beaucoup david pour euh, pour cette invitation et puis euh, bonsoir à tout le monde ça me fait plaisir de vous voir ici euh, je connais une partie des personnes d'autres pas euh, mais je suis particulièrement touchée que christian soit là euh, aujourd'hui parce que c'est avec lui que c'est mon mentor, c'est avec lui que je me suis formée euh, sur euh, la relation à l'argent les principes sources et réappropriation donc c'est magnifique que tu puisses être présent euh, je parle de toi aussi euh, juste après donc euh, voilà euh, alors qui je suis, donc, euh, mon activité principale, je suis une euh, experte du système de suisse de formation, je travaille euh, dans la formation professionnelle, mais ce n'est pas cette partie-là qui m'amène avec vous aujourd'hui. Euh, ce qui m'amène avec vous aujourd'hui, c'est que je suis coach, superviseur, facilitatrice, formatrice d'adultes, et c'est dans ce contexte-là que je coanime avec David ce soir euh, ce, ce webinaire. Et il fait suite à ce qu'on a discuté en février sur les principes sources, et dans la discussion, sont apparus un certain nombre de questions ou des aspects qui relèvent justement des, des, des ombres des sources. Et on s'est dit avec David que ce serait une bonne occasion de donner une suite et puis de, de thématiser cet aspect en particulier. Alors, je vais partager ce mode-là, parce que comme ça, ça me permet de voir encore. Donc, je ne suis pas en mode présentation, comme ça, je peux voir s'il y a des réactions comme ça. Donc ici, les slides que vous voyez là, c'est juste un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais comme je ne suis pas sûre que tout le monde a participé au premier webinaire sur les principes sources je les ai repris ici. Pour rappeler en fait que ces principes sources ont été posés par Peter Koenig, euh, qui est un spécialiste de, de la relation à l'argent. Euh, il a écrit plusieurs livres, dont euh, 30 mensonges concernant l'argent. Et euh, sa vision principale, c'est qu'on peut euh, avoir de, du on va dire, de plaisir et de l'amour dans, euh, dans le business. Il vit à Zurich, il est euh, anglais euh, d'origine. Et puis, euh, plus précisément... Euh, après avoir euh, travaillé sur euh, la relation à l'argent, euh, il s'est intéressé euh, au principe source et à la personne source. Et donc, il a euh, développé cette, euh, cet aspect-là et, et il y a... Un livre qui est consacré euh, au principe source, c'est « Le petit livre rouge sur la source » que je vous montre juste, juste après ici. Donc ça, c'est les deux bouquins qu'il a écrits, « 30 mensonges sur l'argent » et puis euh, « La source » a été écrite par Stefan Melkewark, mais lui, euh, Peter Koenig a fait la, la préface de, de ce livre. Et puis, Christian Junot, justement, qui est présent avec nous aujourd'hui, c'est lui qui diffuse le système, le PKS, le Peter Koenig System, en francophonie. Bah D'ailleurs, si tu veux juste te présenter en deux mots, du coup, Christian, parce que c'est chouette que tu sois là. Euh, oui, volontiers, merci, euh, Laura. Donc, effectivement, moi, j'ai connu Peter Koenig à travers la relation à l'argent, et j'ai effectivement emballé par sa manière d'amener ça. Euh, le thème des, des principes sources est venu après de sa part et puis j'ai aussi été tout de suite touché, ça a tout de suite touché quelque chose au fond de moi, comme senti quelque chose de juste. Et puis, ben, l'un comme l'autre, je me suis approprié à ma manière et je les diffuse effectivement. Alors je ne suis pas le seul, hein, heureusement en francophonie, peut-être celui qui est le plus visible, mais de, mais de loin pas le seul euh, à, à, euh, à transmettre et l'un et l'autre pour moi sont très complémentaires. Merci, merci Christian. Et puis euh, moi, ça m'a touché aussi. Et c'est quelque chose que j'utilise les, les principes sources. Je l'utilise dans, dans mon cadre professionnel principal, euh, dans lequel je, je collabore aussi avec euh, David euh, sur euh, une, une réunion de deux départements en gouvernance partagée qui intègre les principes sources. Donc c'est quelque chose que j'expérimente aussi euh, dans, dans, mon cadre, dans mon cadre professionnel. Donc, les personnes qui sont intéressées, je vous renvoie, donc euh, on ne va pas revenir sur les principes sources ce soir, puisque c'était l'objet du, du webinaire du mois de février, mais pour faire le lien, euh, on avait vu dans ce, ce webinaire qu'en fait, une personne source qui, qui, qui est à, à l'origine en fait, d'une idée, d'un projet, de quelque chose, eh ben, elle a des ombres et puis elle a des lumières, comme tout le monde. Et il se trouve que euh, ces ombres et ces lumières se diffusent, en fait, rayonnent dans tout le système euh, de, qui entoure en fait, la, la, la personne source. Une personne source, elle va aussi attirer dans son champ des personnes qui peuvent avoir les mêmes, les mêmes ombres. Et ces ombres, en fait, euh, quand elles sont inconscientes, elles agissent dans les coulisses et puis elles peuvent nous embêter, euh, nous empêcher de réaliser certains projets. Euh, elles peuvent être un peu un saboteur interne, inconscient, qu'on ne voit pas. Et donc, euh, à partir du moment où on arrive à les identifier, on arrive à les nommer, et bien ce qui est intéressant, et c'est l'objet du webinaire de ce jour, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les traiter pour euh, désamorcer cet effet euh, négatif ou saboteur qui peut nous empêcher à certains moments de réaliser certains, euh, certains projets de, de vie, des projets personnels, des projets professionnels. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre euh, et puis avec David, on aura quelques, quelques échanges. Oui. Juste, Donc, oui. je, si tu reviens, juste. Oui. Euh, moi, moi, je voudrais juste souligner euh, à, ce, à cet endroit-là, et ça fait partie un petit peu de nos, nos discussions euh, de, de préparation. Un, un, moi, un élément que j'ai trouvé vraiment euh, éclairant, c'est cette dernière phrase que tu as marquée là, mm -hmm. qui consiste à être déloyal au comportement non souhaité de quelqu'un. Euh, euh, D'ailleurs, j'aurais presque tendance à, à dire euh, que ça soit une ombre, enfin que ce soit une personne source ou, ou pas, mais c'est sûrement mmh. plus, plus difficile quand c'est une personne source, tout en restant loyal à la personne. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se permettre d'être loyal envers quelqu'un tout en se permettant de ne pas le suivre dans tous les aspects de, de qui il est. Et je trouve ça hyper fort de, parce que souvent on a quelque chose dans notre tête qui nous dit non mais ce n'est pas logique, là tu es, es inconsistant, tu es incohérent. Et, et là, ça vient nous donner une forme de permission que moi, je trouve super libératrice. Alors, tout à fait, j'en parle un peu plus tard, mais je peux, peux l'aborder ici. Euh, là, j'avais juste repris le, le slide pour faire le lien de la dernière fois, mais on va en parler tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de, de dire que… Bah, je prends un exemple. Si dans, dans sa famille, euh, on a eu euh, une influence de la part de, de ses parents ou de son éducation, et on peut imaginer que dans sa famille, on a peut-être appris qu'il ne faut jamais avoir de dette et donc, du coup, cette, on a intégré ça depuis notre plus jeune âge. C'est probablement ce qu'on a observé aussi ou entendu dans, dans sa famille. Et puis, quand on est à l'âge adulte, eh bien, cette, cette, cette croyance ou cet élément qu'on a intégré, qui est parfois même inconscient, bah, peut nous empêcher euh, de réaliser certains projets qui nécessiteraient de s'endetter à un moment donné. Par exemple, euh, de créer une entreprise, bah, ça nécessite d'avoir des fonds propres ou d'emprunter. De, de, de, euh, si on veut rénover ou acheter un bien immobilier, la même chose. Euh, parfois, acheter une voiture, bah, ça nécessite aussi de, de, de faire un, un, un emprunt, etc. Donc, il y a certains projets de vie euh, professionnels ou privés qui peuvent nécessiter à un moment donné d'emprunter de l'argent. Et si on a cette, cette croyance interne qu'il ne faut jamais avoir de dette, ben on va s'interdire de contracter un, un emprunt, même si c'est pour soutenir un projet professionnel ou privé qui fait du sens. Et donc là, c'est parce qu'on a l'impression que si on emprunte de l'argent, en fait, on est déloyal à ses parents ou on est déloyal à son éducation. Et ce que cette approche permet de faire, c'est de déconnecter les choses en disant « mais je peux très bien continuer à être loyal à mon éducation, je peux très bien continuer à être loyal à ma famille, à mes parents qui avaient ces croyances ou ces principes, mais je peux être déloyale à la croyance elle-même. » Ça veut dire que je reste loyal, par exemple, à mes parents, si c'est mes parents qui avaient cette croyance, mais je ne suis plus loyal au fait de ne pas avoir de dette. Et ça, ça me redonnera de la liberté, et ça me permettra à un moment donné, si ça fait du sens, euh, d'emprunter euh, de l'argent euh, au service d'un projet, sans être déloyal à mon éducation ou à mes parents. C'était ça le, le sens de cette dernière phrase, et puis on le verra un peu plus tard dans la présentation. Je continue Alors, on parlait d'ombre. Donc ici, il faut voir que, une chose ne peut pas exister sans, sans son contraire. On a l'habitude, on parle du bien et du mal, du chaud et du froid, d'être honnête, d'être malhonnête, d'être juste, d'être injuste, être généreux ou être radin. Ce sont en fait deux côtés de la même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y en a est un qui, est, qui a une connotation positive et une autre une connotation négative, si je prends le, le bien et le mal, le chaud et le froid, c'est variable. Il y a des gens qui aiment le chaud et des gens qui aiment le froid, donc là, on n'a pas forcément une connotation spécifique, positive, négative, mais euh, ces deux, à chaque fois, ces deux notions, ces deux polarités euh, sont les, les deux côtés d'une même pièce. Et selon notre, notre éducation, en fait, on, on rejette des euh, des ombres, des types d'ombres. Et on a deux types de d'ombres dont on va parler ce soir. Une chose, c'est ce qu'on euh, ce qu voit comme positif chez les autres, mais qu'on ne s'autorise pas. Parce que, par le passé, on a entendu des jugements négatifs à ce sujet. Exemple, euh, quand j'étais enfant, si on m'a toujours dit que je n'étais pas créative, eh ben, je vais penser, je vais croire que je ne suis pas créative. Par contre, la créativité, c'est quelque chose qui me plaît et que je pourrais reconnaître et apprécier chez quelqu'un d'autre. Donc, je vois la créativité comme quelque chose de positif chez les autres, mais je m'interdis à moi-même de penser que je peux être créative et donc je vais rejeter cette partie de moi que j'aimerais en réalité avoir parce qu'on m'a tellement dit dans mon enfance que je ne l'avais pas, que j'y crois plus. Donc ça, c'est une catégorie. Et l'autre, c'est euh, de rejeter euh, quelque chose que je n'aime pas chez moi sur lequel j'ai un jugement négatif. Par exemple, euh, être profiteur ou être radin ou être injuste ou être égoïste, c'est quelque chose que je peux avoir en moi, mais que je, je n'aime pas, que je, que je refuse d'admettre ou que je rejette. Et ça, c'est euh, ce qu'on ce qu va appeler euh, des ombres. Et ces ombres bah, elles sont liées souvent à notre éducation, euh, parce que y a des, dans notre éducation, il y a des parties de nous qui sont acceptables. En tant qu'enfant, on, on, on s'est habitué, on a été formaté à avoir des, des comportements qui étaient socialement acceptables dans notre milieu familial, puis ensuite dans le milieu scolaire, puis ensuite dans le milieu euh, formation, puis ensuite dans le milieu professionnel. Donc, on, on a des parties de nous, des comportements qui sont acceptables et qu'il qu est bon de montrer. Et puis, il ben, y a l'inverse, il y a des choses qui ne sont euh, pas euh, souhaitables ou de montrer, euh, parce que si je les montre, en fait, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être apprécié, je ne vais pas être accepté dans le milieu social dans lequel j'évolue. Et ces ombres, ben en fait, la difficulté, c'est qu'elles restent dans l'inconscient. C'est qu'on n'a pas forcément conscience au moment présent qu'on a cette ombre qui est active et qui nous empêche de faire quelque chose. Elle est derrière les coulisses et elle agit dans l'ombre. Et c'est de ça qu'on va, qu va parler euh, ce soir. Je... J'ai oui. envie de, de revenir un petit peu sur, le, sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais par exemple qu'on pouvait apprécier un certain nombre de choses chez les autres qu'on s'interdit à soi-même. Et là, tu rajoutes cette dimension un petit peu inconsciente. C'est-à-dire qu'a priori, s'il y a une qualité que j'aime voir chez les autres, c'est probablement que, et que. Que je l'ai moi-même. Hein. Et, et, et que je ne me reconnais pas. C'est probablement qu'en fait, j'ai un truc à régler par rapport à ça, c'est ça Exactement, parce que si, si c'est quelque chose que j'apprécie chez l'autre, que je projette chez l'autre, c'est probablement quelque chose que j'aimerais bien avoir en moi, mais que je m'interdis euh, pour diverses raisons. Soit par, euh, par, euh, par loyauté familiale, soit parce qu'on m'a tellement dit le contraire quand, euh, dans mon plus jeune âge que j'ai fini par le croire. J'ai une prof au gymnase, euh, en géométrie descriptive, qui m'a dit alors, à toi, il ne faudra jamais faire des études de mathématiques, des études scientifiques, tu n'as pas le niveau pour ça. Ben, j'aurais pu croire ça, et du coup, si j'avais cru ça, si j'avais pris ça au sérieux, ben, du coup, j'aurais jamais fait des études scientifiques derrière. Et donc, selon les, les moments et les expériences qu'on vit, tout à coup, ça peut euh, influencer, on, on prend ces, ces jugements pour vrais. Ouais. mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu serais potentiellement admirative de euh, des gens qui sont qui, qui font des maths. Exactement, en fait. exactement. Donc j'aurais pu prendre ça pour vrai et du coup être convaincue moi-même que. Je suis nul en maths et puis qu'il faut surtout pas que je fasse des études scientifiques ça aurait changé tout le cours de ma vie professionnelle parce que j'aurais choisi complètement autre chose dans mon domaine d'études ce qui veut pas dire que ça aurait été moins bien donc c'est peut être que si j'avais ouais. choisi d'autres un autre chemin de vie je serais aussi à un endroit qui, qui me convient ça j'en sais rien c'est écrit dans, dans les étoiles mais ça aurait influencé en tout cas mes décisions il n'empêche que j'aurais apprécié j'aurais eu de l'estime ou de l'admiration pour les gens qui maîtrisent les sciences ouais. Mais oui, et si moi je suis très admiratif aujourd'hui de tous les gens qui sont bien structurés, bien organisés, qui ne se mélangent jamais dans leur agenda, est-ce que ça mérite que j'aille creuser l'ombre en moi qui m'empêche d'être structuré, organisé, ou bien c'est peut-être juste que je suis désorganisé et puis ça s'arrête là bah, Peut-être que tu peux accueillir ta désorganisation et voir ça comme une qualité à certains moments de ta vie, au lieu de la rejeter, de l'accueillir et de voir quest ce que ça peut apporter. Ok, merci. <rire> Alors, c'est grave docteur, parce que si on a tous des ombres et qu'on en prend conscience, on pourrait s'inquiéter. Mais en fait, grave, non, c'est juste que le fait d'avoir des ombres, c'est une énergie qui est bloquée par des interdictions, par des choses qu'on qu qu ne peut pas faire au service de notre vie. Et du coup, la, la raison pour laquelle c'est utile de travailler et de se réapproprier ces ombres, c'est justement pour libérer cette énergie au service de nos projets de vie, pour lever des blocages et accueillir tout ce qui fait qui nous sommes, pour ensuite avoir accès à une plus grande marge de manœuvre, une plus grande marge de liberté au service de nos, nos projets de vie. C'est ça l'intention de traiter en fait, nos, nos, nos ombres. Alors, je parlais tout à l'heure de projection. Euh, on a tendance à projeter des parties de nous sur des choses extérieures. Alors, on a euh, des, des projections qui sont positives, par exemple ce que j'ai euh, nommé avant. Euh, la créativité on peut avoir des projections euh, négatives comme euh, je l'ai nommé à des exemples que j'ai donné avant peut-être d'être radin et ces projections là en fait on les projette à l'extérieur donc c'est les projections positives des parties que, qui sont pas assez habitées euh, présentes acceptées chez nous qu'on peut projeter sur quelque chose d'extérieur et ou alors des parties négatives en nous qu'on projette sur euh, les autres si j'étais serein, sereine intérieurement, j'aurais aucune raison de projeter quelque chose à l'extérieur. Donc, si j'étais OK avec euh, mes qualités, avec peut-être des choses qui me plaisent moins, mais que j'étais OK, que je les acceptais pleinement, je n'aurais pas besoin de les projeter sur autre chose. Si je les projette, c'est que je ne suis pas OK avec ça. par exemple ici… Juste pour revenir, euh... oui. enfin, pour bien comprendre… Euh, parce que tu parles de projeter euh, des choses positives et tu as utilisé quelquefois cette, cette qualité de la, de la créativité, par exemple. Ça veut dire quoi, projeter, projeter sa créativité Ça positive. pourrait être la projeter sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire je ne la vois pas chez moi, mais je la projette chez toi. Donc, je, ah. je vois en toi, je vois chez toi euh, ah. cette qualité de créativité, mais chez moi, je ne la vois pas. Ah, c'est projeter le... à l'extérieur de moi. Okay. Ouais. Et Ici, j'ai comme exemple ici, donc, par, si euh, la, la sécurité est quelque chose qui est important pour moi, mais que je n'habite pas, donc j'ai besoin de sécurité, c'est important pour moi, c'est quelque chose de positif, mais que je ne le vis pas suffisamment intérieurement, je vais pouvoir projeter cette sécurité sur quelque chose d'extérieur qui va m'apporter cette sécurité. Par exemple, ça peut être l'argent, mais ça peut être le fait de euh, d'avoir un, un emploi fixe. Ça peut être le fait d'avoir euh, quelqu'un autour de moi sur qui je peux compter, etc. Si je n'ai pas ce sentiment de sécurité intérieure, je vais le projeter sur un élément ou une personne extérieure. Et la croyance, c'est que si cet élément extérieur est présent, alors il va m'apporter cette sécurité intérieure que je n'ai pas de mmh. l'extérieur. Et, et là, euh, le concept de, de muse. Euh, pour les artistes c'est une façon de projeter enfin, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que tu donnais comme description mais euh, t'imaginer que ma créativité vient de la présence de quelqu'un qui est extérieur à moi et si cette personne me manque je n'arrive pas à me connecter à ma créativité c est, c est... Bah, disons que si, si, la, la, si en l'absence de la muse la personne n'arrive plus alors à ce moment là c'est effectivement dysfonctionnel la, je pourrais je je ne peux pas dire exactement si c'est une projection. La question, c'est à quel point je suis libre ou pas. Si je suis libre de créer avec ou sans une muse, ça veut dire que ça ne me prive pas euh, d'une certaine liberté et que la présence de cette muse peut-être sti sti sti stimule et émule quelque chose. Euh, mais si en l'absence, je n'ai plus accès à cette créativité, alors là, il y a effectivement quelque chose à travailler. si de temps en temps sur les questions, tu as envie d'intervenir parce que ça t'évoque quelque chose, n'hésite pas, si la muse t'évoque quelque chose comme question. Je te remercie. Je parlais de la muse peut-être comme une source d'inspiration, de créativité. On, on, C'est mm -hmm. très proche, hein. mm -hmm. euh, mais ça pourrait être tout à fait ça. Non, non, mais je, je bois tes paroles. <rire> Euh, L'exemple le, de quelque chose qu'on qu rejette en soi, par exemple de la violence ou de l'agressivité, ben, on pourrait avoir tendance à projeter ça sur son interlocuteur. Donc si à un moment donné on a une tension ou un conflit avec quelqu'un et que les choses s'enveniment, se tendent, ben, on pourrait en fait euh, voir la violence ou l'agressivité chez l'autre et pas chez soi. Parce que c'est quelque chose qui peut être présent en, en nous et, et, et qui a sa raison d'être. Il y a des moments dans la vie où le fait d'avoir de l'agressivité est juste par rapport à la situation et aux circonstances. Mais si c'est quelque chose que je rejette euh, de moi de manière systématique, à ce moment-là, je vais le voir chez l'autre. Et puis je vais euh, du coup, je vais projeter ça euh, à l'extérieur sur quelqu'un d'autre. Mmh. J'aurais envie de poser une question par rapport à ça. Peut-être que, la... peut que je et donc n'hésite pas à me recadrer si, si c'est nécessaire. Et je me demandais sur si, par rapport à, des, à certaines notions parfois de, de feedback qu'on peut avoir. Ça peut avoir du sens, c'est-à-dire que quelqu'un vient nous, nous donner un feedback sur un aspect de nous que inconsciemment on connaît, mais qu'on n'a pas envie de reconnaître. Et du coup, on projette beaucoup d'agressivité. Euh, dans le propos de la personne, en fait. Oui, parce que ça vient alors, nous toucher dans une zone d'ombre. Oui, alors qu'en fait, si on, si on se connaît, soit si on a complètement identifié cette zone d'ombre, euh, soit que en fait, le, le, le commentaire qui est donné est, euh, est complètement décalé par rapport à ce qu'on sait être au front de soi, eh ben, on sera plus dans une posture de, de se dire, de, soit, de, soit de reconnaître en disant « ah bah ben oui » ou alors de dire « pourquoi, pourquoi est-ce que tu dis ça mm ?» -hmm. euh... Et D'accueil en fait, d'être de, ouais. de, dans une posture d'accueil, de voir qu'est-ce qui dans ce feedback fait du sens et qu'on peut relier à quelque chose qu'on sait de soi et qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer quelque chose en fait, ouais. au lieu de le rejeter. Ok, oui, ouais. intéressant. Alors, tout à l'heure, je, je vous parlais de, de liberté. En fait, comment, comment se réapproprier ces ombres ben, L'idée ici, c'est de. retrouver. Il y a deux étapes. Une hein. première étape, c'est de se dire OK, je, je reconnais une ombre et je vais l'accueillir, cette ombre. Accepter cette partie de moi, c'est la première étape. Et accueillir cette ombre, c'est ce qui permet d'avoir une plus grande euh, marge de liberté. J'ai donné l'exemple ici avec l'insécurité. Euh, si je considère l'insécurité comme étant une ombre chez moi, c'est quelque chose que je rejette, que j'ai de la peine à accepter, eh ben, je peux, euh, si je prends ce curseur entre l'insécurité totale et la sécurité totale, ben, si l'insécurité, je la rejette, j'aurais tendance à chercher des situations toujours vers la droite, toujours vers la sécurité totale. Et donc, du coup, je vais éviter ou je vais fuir toute situation où il y a une part d'insécurité. Mais euh, ça veut dire aussi que mon, je restreins mon champ des possibles par rapport au comportement que je peux avoir dans les situations de vie. Et mon curseur de sécurité, il va se balader quelque part. Et à partir du moment où je vais accepter, accueillir cette ombre en moi, eh ben, mon curseur, il a une plus grande plage sur laquelle il peut se balader. Il peut se balader d'une insécurité totale qui, à certains moments de ma vie, est justifiée parce que euh, je suis dans une situation précaire, parce que j'ai perdu euh, mon travail, parce que je suis au chômage, parce que je suis en phase de divorce, parce que j'ai une maladie grave, etc. Il peut y avoir des moments dans la vie où c'est juste dans la situation d'être dans une insécurité totale, et puis d'autres moments dans la vie où c'est juste aussi d'être dans une sécurité totale. Et le fait d'accueillir euh, l'insécurité que je peux vivre à certains moments parce qu'elle fait du sens, bah, ça va me donner accès à, à toute cette palette de situations de vie et de comportements qui vont avec, plutôt que de rejeter et de se limiter seulement sur un, un, un sous-ensemble de ces de ces possibilités. Ça c'est la, la première étape, la partie est accueil. Est-ce que, est que oui. tu reviens dessus euh, après sur oui. cette première oui. étape Oui. Oui, okay. oui, bien sûr. Oui. Eh, je voulais dire, euh, ouais, ouais, c'est facile. Non, hein <rire> <'est facile>, euh. <rire> on va, on va, on va y revenir. Euh, on va y revenir après. Et puis, euh, la deuxième étape, une fois qu'on a identifié et accueilli cette, cette ombre, c'est de la déconnecter euh, de la projection euh, qu'on fait à l'extérieur. Donc, L'exemple que j'ai pris avant, la sécurité, eh bien, on, on, on projette euh, sa sécurité, par exemple, sur l'argent. C'est de réussir à déconnecter euh, la sécurité intérieure que j'aimerais ai, avoir, de l'argent qui est un élément extérieur sur lequel je compte euh, pour remplir ce besoin de sécurité. C'est sa Deuxième partie, c'est de déconnecter euh, l'ombre de la projection euh, extérieure. Mm -hmm. Et donc, comment est-ce qu'on travaille sur ça euh, Comment Moi, on fait fais, Laura, oui, Juste une, euh, un complément parce que je trouve que ce point est vraiment super important euh, parce qu'il touche beaucoup de monde. Il euh, y, y a un paradoxe, en fait, c'est que, comme tu le disais, tant que je rejette l'insécurité, je reste toujours insécure, voire toujours plus. Je donne un exemple très concret. Je, suis, je fais beaucoup de jogging. et Je me suis fait embêter une ou deux fois par un chien au début. Euh, alors après, ça m'a créé de l'insécurité. Je prends un autre chemin. Je suis en train de générer encore l'insécurité, de la renforcer en quelque sorte. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je me dis non. Tu es insécure, j'accueille cette insécurité et je vais aller là où il y a le chien et son, et son, et son maître, justement pour euh, sortir de là, parce qu'autrement, les gens très insécures ne, ne font rien. Ils veulent tellement de la sécurité qu'ils ne font rien, qu'ils les mettent dans l'insécurité. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on accueille pleinement l'insécurité, on peut se sentir plutôt sécurisé dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce que la vie, par essence, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais au moment où on l'accueille pleinement, on peut se sentir dans une certaine forme de sérénité, même si on ne sait pas ce qui va se passer ou comment ça va se passer. Merci. Merci pour le complément. Donc, du coup, pour travailler sur euh, ces, ces zones d'ombre, euh, on utilise ce qu'on appelle les, les phrases magiques. Le but, c'est vraiment d'accueillir ces zones d'ombre et puis ensuite de euh, déconnecter de la projection et donc, de, en gros, de désactiver notre saboteur interne qui euh, agit ou qui opère dans, dans l'ombre. Et on permet de déconnecter l'ombre de la, de la projection. Et ce qui est très important ici, c'est euh, de d'avoir conscience que on doit passer par le corps et pas tout dans le mental et donc euh, parce que le mental c'est aussi lui qui alimente notre saboteur interne et donc si on en reste à des aspects purement euh, euh, cognitifs euh, ça va pas marcher et donc euh, le travail pour elle le résultat de ça, c'est que va avoir plus de paix. Exemple de, de, de Christ. Ça veut dire que j'ai besoin de sécurité, de sécurité intérieure. De quoi provient la sécurité si à l'intérieur je ne l'ai pas ben Je peux la projeter sur différentes choses. Je peux dire que pour remplir mon besoin de sécurité, ben j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin d'un revenu fixe, j'ai peut-être besoin d'avoir suffisamment d'économies à la banque. J'ai peut-être besoin d'avoir un, un partenaire ou d'autres choses. Euh, peut-être que là, Christian, tu, tu, tu, tu me dis hein, si je t'embête trop en te sollicitant, mais euh, je trouvais que tes, tes exemples que tu donnais quand tu étais euh, à la banque avec les personnes qui avaient des économies et leur degré d'insécurité étaient vraiment intéressants. Je ne sais pas si tu peux le partager avec nous. Ah, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, euh, la recherche d'une sécurité à l'extérieur de soi est un leurre, puisque même mes clients que j'étais à la banque étaient millionnaires, voire multimillionnaires était en permanence insécure de ne pas avoir assez d'argent, malgré les millions. Donc, c'est simplement une manière de montrer qu'il euh, n'y aura jamais assez d'argent pour créer de la sécurité intérieure puisqu'on cherche une solution extérieure pour une problématique intérieure. C'est ça le piège. Exactement. Et donc, les phrases euh, qu'on va pouvoir créer à partir de là, ce sont euh, la première phrase, c'est de dire d'accepter cette ombre. Donc, exemple ici je suis insécure et c'est pleinement ok c'est dire se dire et là on va le faire tout à l'heure je vous proposerai un exemple tout à l'heure là je, je vous explique la chose donc là j'active votre la partie cognitive, mais après on va travailler euh, sur, sur sur un exemple et donc ici la première étape c'est dire je suis insécure et c'est pleinement ok je, juste euh, tu posais la question tout à l'heure oui. si tu y revenir oui comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est Insécure. Parce que ça, moi j'ai l'impression de connaître plein de gens qui, qui ont peur, mais si j'essaye de les confronter à ces peurs-là, ben, en fait, ils se sentent agressés, ils ne veulent pas reconnaître cette, cette partie. Alors bon, moi je me pose la question, est-ce que c'est mon interprétation, etc. Mais j'ai l'impression que euh, un certain nombre de nos ombres, euh, on, les, on, on les connaît, mais il y, y en a une quantité d'autres on ne les voit pas et surtout, on ne veut pas les voir. Donc, même quand on est en interaction avec quelqu'un qui pourrait nous servir de catalyseur pour se rendre compte qu'on a cette ombre-là, on est dans des formes de déni. Donc là, tu prends, tu prends la démarche à partir du moment où on a déjà fait le travail de rendre visibles ces ombres, c'est ça Oui. Euh, on ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté. En fait, on peut accompagner quelqu'un pour travailler ses ombres à condition que cette personne ait envie de dépasser certaines difficultés. Donc, ça veut dire qu'une personne qui rencontre certains blocages ou certaines difficultés ou peut-être des situations récurrentes qui se répètent plusieurs fois dans sa vie euh, et qui cherche en fait à, à dépasser ces blocages, à sortir de là et qu'elle fait une démarche personnelle pour aller visiter... Qu'est-ce qu'il y qu qui a comme point commun dans ces situations Ou qu'est-ce qui fait que je suis bloquée dans telle ou telle situation Il faut que le mouvement vienne de la personne, de la personne qui a envie de résoudre un problème, de dépasser un blocage, de sortir de certains, euh, certaines situations répétitives. Euh, si ça ne vient pas d'elle, euh, bah, c'est clair qu'elle ne va pas être ouverte et qu'elle ne va pas forcément accueillir. Donc, je pense que c'est vraiment dans quel contexte est-ce qu'on fait ce type de, de travail? C'est dans un contexte d'accompagnement, euh, d'accompagnement de, de coaching ou d'accompagnement, enfin, euh, différents types d'accompagnement, mais ça suppose que la personne, elle a envie de dépasser des difficultés. Et donc, ça veut dire qu'elle va être ouverte à explorer. Et on va explorer les situations, on va voir avec cette personne, on va lui demander bah, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, dans, dans ta vie euh, professionnelle ou privée euh, qui t'embête Qu'est-ce que tu aimerais euh, pour toi qui soit différent Et On va commencer à, à, à approfondir la situation. Et puis, euh, en tant que coach dans ce, dans, dans ce rôle-là, on va essayer de… De, de, de détecter en fait des éléments euh, qui peuvent être des ombres. Puis on va les proposer à la personne. On va dire, bah, j'ai l'impression que ou ça pourrait peut-être être ça. Puis voir comment ça résonne pour la personne. Et donc après, tu as raison sur le fait aussi que parfois on peut être dans le déni. On peut ne pas être en mesure de le voir à un tenté. Parce qu'il y a besoin peut-être d'un certain degré de, de maturité ou de réflexion ou de développement personnel pour pouvoir s'ouvrir à ça. Parce que le fait de Certaines prises de conscience peuvent provoquer une perte d'équilibre ou une remise en question. Et la capacité de chacun de nous à gérer ce genre d'équilibre ou de sortie de zone de confort est, est, est variable. Donc euh, oui, il, ça nécessite un accompagnement, mais que la personne soit vraiment euh, volontaire d'y aller. D'explorer et est ouverte, et puis on va jusqu'où la personne peut supporter, c'est-à-dire dans l'accompagnement, on peut pas aller au-delà, euh, la personne ne dira pas au-delà de ce qu'elle peut accepter, et nous, en tant que coach, on peut pas aller au-delà de ce qu'on a été capable de voir soi-même, donc il y a de toute façon des barrières et des limites qui vont apparaître dans, dans l'interaction. Okay, ouais. okay. Pour revenir ici à, à cet exemple avec l'insécurité, la première étape d'appropriation ou d'accueillir cette ombre, c'est d'accepter le fait que je peux être insécure et que c'est pleinement OK. Parce que qu'il y a des situations de vie où c'est normal, et c'est juste et c'est pertinent d'être insécure et que c'est OK parce que c'est OK avec la situation. Pas parce que j'aime particulièrement être en insécurité, mais parce que la situation dans laquelle je suis, c'est juste, c'est pertinent qu'elle peut provoquer une insécurité chez moi. Et la deuxième partie, c'est la partie de déconnexion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié que l'ombre, c'est l'insécurité, on va chercher sur quoi cette, la sécurité va être projetée. Et c'est ce que j'ai mis des hypothèses avant. Ça peut être sur l'argent, sur l'emploi, revenu fixe, etc. Et on va construire cette deuxième phrase qui est « je suis en sécurité avec et sans argent ». Ça veut dire « je suis en sécurité avec ou sans » l'objet sur lequel je projette ma sécurité. Donc, je rends indépendant ma sécurité intérieure de l'objet extérieur sur lequel je projetais euh, cette sécurité intérieure auparavant. Vous voyez le mécanisme Donc, la première étape, c'est j'identifie mon ombre. C'est ce qu'on a ici. J'identifie mon ombre, c'est la sécurité. Ensuite, je vais aller voir l'opposé, ce que j'aimerais pour moi. Moi, j'aimerais avoir de la sécurité intérieure, en fait, mais je ne l'ai pas. Et Qu'est-ce qui fait que je me sentirais en sécurité ben, Peut-être que c'est euh, d'avoir suffisamment d'argent. Et du coup, ça, c'est la projection. Après, le coach va pouvoir euh, construire ces deux phrases pour accueillir la sécurité. Je suis et c'est pleinement OK. Et pour déconnecter l'ombre, je suis en sécurité avec et sans argent. Alors, sous le même modèle, je vous ai construit d'autres exemples ici avec l'échec. Donc, euh, une ombre, c'est l'échec. Je rejette complètement l'échec. C'est insupportable pour moi l'idée d'avoir un échec. Euh, l'inverse de l'échec, ça peut être la réussite. Mais quelqu'un pourrait avoir un autre mot que la réussite, de succès ou d'autre. Hein. Mais j'ai pris ici comme exemple que l'inverse de l'échec, c'est la réussite. Et puis, c'est quoi mes indicateurs de réussite ben, Ça peut être de mener à bien un projet professionnel, ça peut être gagner suffisamment d'argent, ça peut être de subvenir aux besoins financiers de ma famille, ça peut être de répondre aux besoins de mes clients. Donc, il peut y avoir plusieurs indicateurs de réussite pour euh, moi. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, bah, comment on le traite La première phrase, c'est euh, « je suis un échec et c'est pleinement OK ». Alors, ça, pour les gens qui rejettent l'échec, c'est difficile à sortir. Hein. Ça coince un peu dans la gorge. Euh, parce que quand on a une ombre, c'est difficile de, de l'accueillir. Donc, première phrase c'est je suis un échec et c'est pleinement ok on peut même mettre de l'emphase euh, cette emphase euh, et, et ces phrases elles servent aussi à, à, à perturber notre esprit rationnel donc je suis le roi ou la reine de l'échec et c'est pleinement ok et puis la déconnexion c'est je suis une réussite avec et sans mener à bien mon projet professionnel ou les autres euh, projection qu'on avait pu identifier avec la personne. Donc c'est toujours ce qu'il faut voir, c'est que ce que je vous montre ici, c'est toujours ajusté par rapport à la personne qu'on accompagne. Donc pour une personne donnée, ben ça va être son nombre, ce sera l'échec et pour elle l'inverse ou ce qu'elle recherche c'est la réussite. Pour quelqu'un d'autre, ce sera le succès. Pour quelqu'un d'autre, ce sera encore autre chose. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle considère avoir réussi C'est vraiment très personnel. Et là, c'est le travail du coach que d'aller identifier Qu'est-ce qui pour cette personne-là signifie avoir réussi C'est quoi l'indicateur Une remarque importante que j'ai ajoutée ici quand on avait discuté ensemble, David, dans la préparation de ce webinaire, c'est que se libérer de la peur de l'échec ou de se libérer du nombre, ça ne veut pas dire on va arrêter, euh, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, si j'avais une ombre qui était l'échec, le fait de me libérer de cette ombre, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais arrêter de subvenir aux besoins de ma famille et puis que je vais devenir complètement irresponsable et me libérer de tout ça. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée ici, c'est se libérer de la peur de l'échec pour donner plus de liberté d'action dans ses choix, dans euh, ses décisions, dans ses, ses projets professionnels, mais je peux continuer à subvenir aux besoins de ma famille. Donc, pas, il ne faut pas le voir comme un, un risque de, de, de ne plus euh, faire quelque chose qui fait sens et qui est important pour soi. Vraiment, le, le, le fait de désactiver cette, cette ombre, ça permet de se donner de la liberté, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on faisait, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille. Mmh. Ça, c'est important pour pas qu'il y ait de, de résistance en fait à, au travail des ombres. Mais... Et Moi, j'ai l'impression que c'est une peur qui nous habite toujours de, sur, certains, sur ce, certains aspects qui nous, euh, qui nous habitent. C'est qu'on a peur que si on, si on devait aborder cette, euh, cette problématique, on tombe dans l'extrême inverse. Gens, par exemple, aux gens qui sont perfectionnistes et qui, partent, potentiellement, euh, souffrent à certains moments de leur perfectionnisme, eh ben, ils ont de la peine à, à se dire, je vais travailler pour abandonner ça parce que ça donne l'impression qu'après, tu vas faire de la merde. Quoi. Mm -hmm. Alors qu'en fait, y a, y a, y a il enfin, y a tellement de possibilités de jouer avec ce curseur selon les contextes, selon les occasions, etc. Il n'y a rien qui t'empêche de faire quelque chose de bien au moment où tu décides de mettre là-dessus, mais, mais, enfin, de, de le faire. Mais par contre, ça te permet de, de jouer, d'être beaucoup plus flexible à d'autres endroits. Exactement, parce que la, la personne qui est perfectionniste c'est une, une contrainte, en fait. Ça pose des difficultés de devoir être perfectionniste et de, de, de, de tout faire au maximum de qualité. Bah, ça demande énormément de temps, d'énergie, etc. Et ça peut être bloquant pour d'autres choses. Donc, une personne qui est très perfectionniste peut en souffrir d'une certaine façon. Et le fait de travailler sur ça, bah, ça peut être la liberté en se disant, bah, maintenant, si, si j'accueille cette ombre, bah, du coup, il y a certaines situations, certaines choses que je vais faire avec le même degré d'exigence que je faisais avant, et puis, il y a d'autres choses où je vais m'autoriser, je vais me permettre d'avoir des attentes moins élevées et de peut-être pas viser le 100% de qualité, mais de me dire que 80% ou 60% dans cette situation, c'est OK et c'est assez. Parce que ça dépendra de la situation, du contexte des enjeux. Mais tant qu'elle ne travaille pas sur ses ombres, eh ben, elle visera le 100% partout, tout le temps. Et ça, c'est épuisant et ça prend des ressources, et un temps juste énorme. Oui. Et, euh, et quand on parlait de ça, je me rappelle qu'on on a évoqué cette histoire de liberté, en tout cas pour moi c'était assez, euh, assez flagrant, c'est qu'aujourd'hui, enfin on, on sort d'une période où il y a eu beaucoup d'entraves aux libertés, et où euh, on est nombreux à s'être un petit peu euh, questionnés, si ce n'est offusqués euh, par rapport à ça, et, et moi ça me rappelle toujours à… Tout ce qui entrave nos libertés, mais qui ne se trouve pas à l'extérieur de nous, comme tu disais tout à l'heure, mais à l'intérieur de nous, toutes ces habitudes, toutes ces croyances, toutes ces injonctions qui sont là, qui nous obligent à faire les choses d'une certaine façon. Euh, moi, je trouve super important aussi de savoir les reconnaître pour développer cette véritable liberté intérieure par rapport à tout ce, tout ce, toutes ces choses qu'on a construites tout au long de notre vie. Exactement, et tu me donnes le pont pour la suite, parce que l'exemple suivant, c'était justement le, la prison ou l'enfermement. Parfois, on peut se sentir emprisonné, enfermé dans une situation, euh, et on ne supporte pas ça, parce que ça entrave notre, notre besoin de, de, de liberté. Et puis, ça peut aussi être une, une ombre, parce que, comme tu dis, ça, ça peut être le fait de se sentir enfermé à l'intérieur et d'avoir des injonctions internes, euh, indépendamment de ce qui se passe à, à, à l'extérieur, donc d'être euh, son meilleur euh, géolier. Euh, et ici, ben, d'aller chercher finalement sur quoi je projette la liberté. Alors, euh, ici, j'ai des exemples hein, que je peux faire euh, ce que je veux quand je veux, je peux aller où j'ai envie. Ben, évidemment, pendant le confinement, euh, faire ce que je veux quand je veux, aller où je veux, euh, quand on avait euh, des, des, des, des, des interdictions d'accès, des obligations de port du masque et tout, forcément, ça entrave la liberté. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas euh, se, sentir, euh, se sentir libre. Et là, on peut travailler à nouveau sur euh, cette appropriation, de dire, bah, je suis une prisonnière et c'est pleinement OK. J'accepte que des moments de ma vie, je peux être dans une situation où je me sens prisonnière et que c'est peut-être pas ce que je rêve, mais c'est OK et ça fait partie, c'est pertinent à ce moment-là de, de ma vie. Et puis, euh, je vais déconnecter euh, la liberté de ce sur quoi je projette en disant, bah, je suis libre intérieurement, je suis libre avec et sans faire ce que je veux je peux me sentir libre totalement intérieurement, même si je ne fais pas toujours ce que je veux. Ça n'entrave pas forcément cette, cette liberté. Et donc, on peut travailler sur, euh, sur ces différentes ombres qui, euh, qui sont euh, activées, qui travaillent en, en, en coulisses en, en permanence. Le dernier exemple que je vais donner, puis après on va, on va, on va faire une petite, une petite pause, c'est... Euh, pour certaines personnes, il est difficile de mettre un prix à ses prestations. Quand on est indépendant ou quand on démarre une activité, euh, c'est pas toujours évident de fixer un prix, puis de, de s'y tenir et puis d'être à l'aise en le donnant, etc. Et euh, ça peut aussi être une ombre qui, euh, qui est aux commandes là derrière. Euh, L'ombre, ça pourrait être d'être injuste, de dire bah, l'injustice, d'être injuste, c'est quelque chose que je rejette. Et donc j'ai besoin d'être honnête, d'être juste. Et à quoi est-ce que je reconnais que je suis honnête ou que je suis juste Ça peut être que j'applique des prix qui sont accessibles à tous les clients ou que j'applique des prix qui sont dans la moyenne, voire en dessous. Chacun de nous peut avoir sa propre manière de considérer qu'il est ou qu'elle est honnête. Et on peut travailler pour désactiver cette ombre en, en, en s'appropriant que parfois on peut être injuste et c'est ok. Donc je suis injuste et c'est pleinement ok. Il y a des situations dans la vie où ce que je fais n'est pas juste ou, ou je ne suis pas juste envers quelqu'un. Ça peut arriver et ça peut être justifié par les circonstances. Donc d'accueillir cette ombre d'injustice en moi, de dire je suis injuste et c'est pleinement ok. Et la déconnexion, c'est de dire ben, je suis honnête même si mes prix sont trop élevés pour certains clients. Ou je suis juste. Même si j'ai des prix plus élevés que la moyenne. Je suis juste, même si certains clients ne peuvent pas forcément se payer cette prestation à ce prix-là. Et donc, je me reconnecte avec euh, la justice et je la déconnecte de, des aspects extérieurs. Ce que je trouve super intéressant dans les exemples que tu donnes, c'est que notamment sur la phrase « une », moi, je me rends compte qu'il y en a certaines, je peux les dire facilement, mmh qu'il y en a d'autres, c'est difficile de les dire, mmh. c'est chaque fois euh, un mot et un ok et j'imagine que par exemple celle-là je sais qu'elle est super difficile à dire pour moi euh, et, et je et ça, je me, je, ça me donne envie d'aller creuser, en fait, parce que sûrement qu'il y a une ombre, sûrement qu'il y a un truc qui est inconscient. C'est pas, pas... Voilà, c'est juste ça. Je me rends compte, en tout cas, que là, j'ai de la peine à dire ça et que du coup, il y a probablement quelque chose derrière. Euh, même question pour le chat euh, Je sais pas si tu l'as vu passer, Laura, qui est assez intéressante. Euh, non, pas encore, mais euh, je, je vois pas les chats en même temps. Tu peux me dire, peut-être, on fait un petit, un petit point d'arrêt là-dessus Oui, alors c'était... Euh... Dans cet exemple, il n'y a pas le « avec et sans », tu as changé de… Oui, euh... oui. exactement. C'est une, une autre construction parce que ici, dans, dans les phrases que j'ai montrées avant, si je prends ici, si vous regardez ici, l'emphase, elle est sur le sang. C'est-à-dire que je suis euh, une prisonnière et c'est pleinement OK, je suis libre avec et sans argent. C'est le sans argent où je fais la déconnexion. Donc là, on met le focus, l'emphase sur le sang. Euh, alors que dans cet exemple ici euh, on mettrait dans la construction avec et sans l'emphase sur le avec mais ça ne marche pas bien et c'est la raison pour laquelle lorsque l'emphase serait sur le côté positif, du coup, on a une autre formulation qui dit « je suis honnête même si mes prix sont trop élevés pour certains clients ». Sinon, on aurait dit « avec et sans prix trop élevés pour certains clients », mais ça, c'est une construction qui ne marche pas bien. Et donc, euh, c'est pour ça que dans, dans, les, dans les formulations où ce serait le « avec » qui serait euh, l'emphase, le, euh, du coup, on va, faire cette, on va préférer la formulation avec euh, « même si ». À mon client euh, me voit comme un voleur, un voleur par exemple. Mais je ne sais pas si là-dessus, Christian, tu veux peut-être euh, compléter. Peut-être, c'est que Peter Koenig ne fait pas cela. Euh, moi, je ne le faisais pas non plus, mais c'est mon ami Evelyne Faniel qui m'a amené à ça et qui j'ai écrit mon deuxième livre, « En l'idée d'être soi-même ». Et puis, enfin, l'idée reste la même, c'est-à-dire que euh, quand on dit « je suis euh, sécure » ou « en sécurité », moi, je suis sécure, on s'arrive au même, avec et sans argent, on déconnecte la qualité de toute condition extérieure. Donc là, l'idée est la même, je suis honnête, que je sois accessible à mes clients ou pas, c'est ça que ça veut dire. On sépare la qualité intrinsèque de l'honnêteté que j'ai de la condition extérieure. Donc, c'est important que même si on dit même si, il y a vraiment l'idée de séparer la condition de la qualité, c'est vraiment ça, je dirais, euh, le, vraiment l'idée première de cette phrase-là. Parce qu'autrement, dès que c'est conditionnel, on devient déjà prisonnier de la condition en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça. Merci. Il y a d'autres questions dans le chat qui seraient intéressantes à discuter maintenant euh... Non, non. Enfin, il y en avait une de Valdi, mais qui date, donc on la ressortira après. Et puis, euh... puis je te... moi, je, ouais, je t'invite à... à essayer d'avancer. De... Il, est... il est moins 5, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, Si tu veux faire encore un petit exercice, puis qu'on veut se garder du temps pour les questions. Oui, ça marche. Ok. Alors, euh, la proposition maintenant, c'est que euh, vous preniez un temps, euh, deux, trois minutes, chacun pour soi, pour ceux qui, bien sûr, ont envie de le faire, pour vous demander à vous-même quelles sont vos ombres. Est-ce que dans, dans, dans le parcours qu'on vient de faire, vous avez euh, repéré chez vous euh, des zones d'ombre que vous pourriez, vouloir désactiver avec cette approche-là. Et puis, euh, je vais proposer à, à quelqu'un, si quelqu'un se sent prêt à partager cette ombre avec nous, de voir si on peut travailler en live ensemble sur cette, sur cette ombre-là. Alors, je vous laisse peut-être deux, trois minutes en silence et puis ensuite, on reprend pour voir si on peut le faire ensemble en, en live. Je crois qu'on est gentiment arrivé au bout des, des trois minutes. J'espère que vous avez eu le temps de plonger dans l'ombre et de revenir à la lumière. Alors, est-ce que parmi vous, il y aurait quelqu'un qui aurait identifié une possible ombre ou une situation peut-être de, de, de blocage ou qu'on pourrait en fait explorer ensemble ici Sinon, c'est toi que je vais prendre, David. Aïe, aïe, aïe. Non, mais moi, j'ai mon collègue Jérôme, là, il adore ce genre d'expérience. Moi, j'ai une liste trop longue. Ouais, je me dis que ça peut être intéressant s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui, qui a envie. Je crois que Valérie euh, a mis oui. Dans, dans, c'est quoi, dans le chat Oui. Ah, d'accord, oui. Parfait. Ah, voilà. mais Alors, par contre, je... Valérie, je pense qu'il faut, faut rallumer le micro parce que ça va. Se faire probablement euh, okay. en, en, en échange. Ça va Oui. Super. Ça va. Du coup, je, David, je me pose la question quant à la publication sur Facebook. Est-ce qu'on continue ou pas je, Ouais, je peux mettre une pause à ce stade-là, effectivement. Je pense que euh, ça, ça peut être sympa.